Tout le monde nettoie ses draps de façon régulière, mais peut-être pas aussi souvent qu'on le voudrait, mais au moins, arriver à le faire quelques fois par mois, c'est normal pour la plupart des gens. Mais, à quand remonte la dernière fois où vous avez lavé votre matelas Même si vous avez des draps et une housse de matelas sur votre matelas, il se salit plus que vous ne le pensez. La transpiration et la saleté passent par vos draps et atteignent votre matelas, sans même que vous en ayez conscience. Mais, ce n'est pas si simple de le nettoyer, et si vous pouviez le nettoyer, ce ne sera jamais aussi propre que si le matelas était passé par une machine à laver. Mais si vous suivez ces trois étapes toutes simples, votre matelas sera comme neuf en un rien de temps, et mieux encore, vous pourrez le garder plus longtemps sans devoir le remplacer. Vous aurez besoin de 2 tasses de bicarbonate de soude 4-5 gouttes d'huile essentielle, exemple lavande un grand pichet. Un passoir. Un aspirateur. Comment procéder 1. Placez le bicarbonate de soude et l'huile essentielle dans le grand pichet en verre. La lavande est quelque chose d'apaisant et de relaxant, ce qui est parfait pour faciliter le sommeil. Mais cela fonctionne également avec toutes les autres huiles essentielles. Toutefois, faites attention en choisissant des huiles qui vous redonneront de l'énergie et qui vous garderez éveillé. 2. Remettez le couvercle sur le pichet et secouez vigoureusement. Secouez jusqu'à ce que l'huile et le bicarbonate de soude soient complètement mélangés. 3. Répandez le mélange de façon uniforme sur le matelas en utilisant une passoire. 4. Maintenant, pour la partie la plus dure, patientez. Laissez le bicarbonate de soude poser sur le matelas pendant environ une heure. Le bicarbonate de soude va extirper toute la saleté et tout le liquide hors de matelas, et très rapidement, il sera comme neuf. 5. Prenez un aspirateur et aspirez le mélange de bicarbonate de soude de sur le matelas. Utilisez un petit embout pour faciliter les choses. C'est rapide et facile, et maintenant vous voilà avec un matelas tout propre Bien entendu, cette technique fonctionne tout aussi bien sur les coussins des fauteuils ou sur tout type de tissu qui serait difficile à laver. Répétez le procédé une fois par mois approximativement, ou aussi souvent que vous le pouvez. Même une fois par an c'est déjà mieux que rien. n'hésitez pas à partager cette astuce pratique avec vos amis sur Facebook afin qu'ils puissent avoir le plaisir de dormir sur un matelas propre chaque soir.